Vous régnez sur le monde, ivre de paix et sourd à la souffrance des autres peuples. Et pourtant la mort vous guette, vous aussi. La guerre se chargera de vous rappeler notre destin inéluctable à tous.